Dit merci les pompiers, il m'avait vu il y a méga longtemps le gars, alors là le réglage est discutable, hein. c'est vers hum. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, lundi euh, 19 septembre je crois, retour au boulot, reprise de semaine normale, je reviens donc de mon fameux week-end de stage de rugby à Bourges. Euh, C'était scandaleux. Hein. Toi t'hésites pas surtout à ne pas garder ta voix. C'était scandaleux euh, aussi bien sur le fond que sur la forme. C'est donc un truc... Euh, euh, ouais je l'avais pas précisé mais effectivement on m'a posé la question dans le privé. C'est un stage euh, de mon club en fait. C'est pas un truc euh, comme il peut exister en foot. Euh, organisé par une région pour des gamins ou des jeunes, euh, que ce soit loisir ou détection. Euh, qui veut il va ça dure plusieurs jours et tout non là c'est le mon club notre équipe a décidé de partir deux jours pour s'entraîner et, et c'est le début de saison et euh, renforcer les liens un peu répéter les combinaisons tout ça on a été une quarantaine de bonhommes depuis le début de la saison aux entraînements euh, ne pas reproduire ce que vous voyez là est, est fait par un professionnel on a été une quarantaine de bonhommes à se pointer aux entraînements, on est parti au stage, on était 9 joueurs, donc autant te dire que malgré la meilleure euh, implication des coachs, la meilleure intention même des coachs, au niveau du fond, euh, ça n'a pas donné grand chose, hein. sur 9 on était si euh, gros en plus, tu vois. Donc bon, on a bossé un peu les touches, on a bossé un peu le jeu normal, euh, mais bon, pas facile quoi. En revanche, il y a un truc qu'on a réussi, c'est la troisième mi-temps. Oh la vache Donc est... on est parti samedi, c'était donné rendez-vous à 7h30, on a dû partir vers euh, 8h, 8h30, un truc comme ça. Et euh, 8h30 je crois. Et euh, euh, Premier entraînement, on est arrivé, on a mangé. Premier entraînement début d'après-midi, une petite heure de pause, on a été faire quelques provisions euh, voilà, pour faire des réserves pour la soirée. Deuxième entraînement fin d'après-midi, puis alors, le soir, le soir on se l'est collé jusqu'à 7h du matin quoi, on s'est couché à 7h du matin, on n'a pas de souvenir de Bourges, hein. Ça, je pense que c'est une jolie ville mais personne ne saura vous dire de, de quoi elle est faite, est-ce qu'on peut y trouver, euh, voilà 7h du mat, petit déj à 9h, personne s'est levé, entraînement à 10h, on pensait que c'était 10h30, le coach est venu soulever les couvertures et tout, catastrophique euh, mais on a assumé, hein. on était quand même dessus à 10h hein. il a fallu qu'ils nous réveille mais à 10h on était sur le terrain euh, voilà écoute ça fait de super souvenirs alors l'entraînement de 10h c'était pas brillant on avait euh... alors, écoutez faites une grosse soirée mais une soirée dont limite vous vous souvenez de rien levez-vous, couchez-vous, levez-vous deux heures après et essayez de faire un entraînement de sport collectif vous allez vivre euh, l'heure écart euh, épique qu'on a pu vivre. Mais voilà, c'était génial. On est rentré dimanche, je vais dire. Le bus, euh, le chauffeur, il a dû penser qu'il roulait tout seul tellement il n'y avait pas un bruit derrière. Il n'y a personne qui a moufté, On a dormi. Enfin, voilà, du, du grand Mendes, comme on dit. souvent les Attends, alors là, elle saute la boîte de vitesse depuis tout à l'heure la première surtout C'est pas souvent les goldwin les pilotes de goldwin qui disent bonjour c'est chouette puis j'avais un grand smile Fait un auto taxi bonne route à toi amigo. bon ça a l'air fini là les travaux ils ont mis des Ils ont fait toutes les lights ils ont refait le plafond ah non ils vont faire euh, la voie de droite après ils ont mis les, les extracteurs d'air là on peut-être pouvoir leur libérer la voie. on pas qu'ils le fassent dans la semaine. Enfin, la semaine c'est peut-être un peu optimiste, mais prochainement. À mon navire rouvre la voie de gauche et il ferme celle de droite. Pour finir. La première elle saute, c'est bizarre. Oh putain, c'est quoi ça Trop mal. McLaren, je crois. J'ai pas très bien vu le sigle, mais je croyais... Oh, je te jure Au téléphone, rien à foutre, regarde même pas On a justement pourquoi les. Non, non les scouts, ils avaient tous, tous la roue vers la route. Ce qui était pas le cas avant, mais si, c'est parce que comme ça, ils protègent leur. Vu qu'on a plus droit de se garer n'importe où dans Paris, ils protègent leur plaque d'immatriculation. Ils la mettent vers le bâtiment, vu que c'est des voitures qui passent. Mais bon, ça n'empêche que la voiture qui passe, elle signale aux agents à pied qu'il y a du monde et voilà. Bon, je m'en fous, j'arrive tard. Je pars du principe qu'ils ne passent pas. En plus, on est tout seul dans la rue, il n'y a que nous. Si vraiment ils passent, c'est pour nous escroquer. Et puis au pire, moi j'en prendrai une et je rentrerai parce que j'ai un badge pour descendre, donc euh, voilà. Voilà. On va pas faire de conneries. Le périph' est fermé. On va passer par les bords de Seine, ça va nous changer. Le plus bon, mais ça va nous changer. Ouais. ouais il l'a pris super vite, le virage. Ah ouais sinon il y a le, la technique de prendre le périph dans l'autre sens aussi à partir d'ici C'est à que tu fais quasiment un tour complet quoi Là j'ai vraiment clairement la flemme Là c'est à droite pour gagner la scène. Et après c'est à gauche pour longer la scène. après c'est tout droit jusqu'à la maison Ouais ça y est il fait froid, là. Là ça y est Bon, les doigts c'est dur là. Ah, le buste ça va, avec le cuir c'est encore suffisant. Mais les gants euh, perforés d'été là, même en cuir, c'est mort. Putain c'est ouf. il oh, y a un rail énorme. Salut mon yaya, j'espère que tu fais dodo à cette heure là. Alors que t'es peut-être en route pour le boulot, je sais plus sur quelle tranche t'es une génération des enchantés Je cherche quelqu'un qui pourra m'aider C'est mignon ça aussi la nuit Bien, Il est bien éclairé je trouve. Enfin c'est original en bleu comme ça C'est discret en même temps on loupe pas Faut tourner la tête quoi On loupe Oh Ah ouais, non il fait froid là Putain Merde Il va dire euh, quelle euh... Cracher hier, quelle température? Température demain, max 20. Oui, on a un max tout de suite. Il est Et oh là, là, dire qu'il y a 24 heures, je suis en train de me mettre une turbo race à 300 bornes d'ici. La vie est injuste. Oh la vache, c'est partout pareil. Hein. Il ne reste plus que du diesel, du gasoil. L'essence, elle se fait plumer partout. Les mecs qui font des réserves, c'est n'importe quoi. Aïe aïe aïe. J'aime bien cet itinéraire parce qu'il bon, est plus long, mais euh, la nuit comme ça tu t'arrêtes très peu. Là, ça va être que la euh, euh, deuxième ou troisième fois qu'on s'arrête un feu depuis qu'on est parti, quoi. C'est ouf, donc ça c'est cool. Oh, c'est billard ici, ils refait la portion là. Trop bien. Non, arrête. 19 septembre, ils mettent les décos de Noël déjà quand même pas se foutre de la gueule du monde alors qu'ils viennent de dire qu'ils vont couper l'électricité chez certains parce qu'il va y avoir une trop grosse consommation on va les utiliser trois mois de trop quoi putain mais c'est incroyable il n'y a plus de logique mes bons amis plus de logique oh là ça change ici j'espère que ça change pas trop si je veux rentrer chez moi c'est Bon, mais les amis, merci d'être restés jusqu'au bout. Euh, passez une bonne soirée. On se dit à demain pour la prochaine. Et puis sinon, ben, tout de suite, on, autre. on se dit à demain pour la prochaine. Ciao